Shalom, peuple de Dieu. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons prier pour la paix dans le monde. Et plus particulièrement, en Ukraine. Bien-aimé, la paix ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais, la paix vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Car lui seul est le Prince de paix. Seule la paix qui vient de Dieu est la meilleure. Et véritable. Personne sur la terre, qu'il soit noir. Ou blanc. Ne peut apporter cette paix. Des grands hommes politiques du monde ont échoué aux négociations. Voilà pourquoi étant chrétien, ou chrétienne, nous avons un devoir de demander à Dieu qu'il rétablisse la paix dans le monde. Nous allons demander à Dieu de mettre fin aux violences en Ukraine. Mon bien-aimé, pendant que toi tu manges, et tu bois tranquillement, il y a des enfants qui gémissent à cause de douleurs et bourdonnement des armes lourdes. Frères et sœurs en Christ, Traînons les peuples ukrainiens comme si c'était une autre partie de notre corps qui souffrait. Nous avons vu les événements qui se déroulent en Ukraine, comme notre pouvoir la prière. Nous allons dire à Dieu d'arrêter tout ça, car la prière c'est la dernière espoir. Par la prière Dieu peut établir l'unité entre les deux parties qui ne s'entendaient pas. Demandons à Dieu de réconforter, de protéger, de répondre aux besoins du peuple ukrainien. Unissons-nous comme un seul peuple, main dans la main, et priez pour la paix en Ukraine. Car, rien n'est impossible à Dieu. Dans la première partie, nous allons prier avec la Bible. Nous utilisons le psaume puissant pour une prière efficace. Et dans la deuxième partie, nous allons demander le jugement de Dieu contre ceux qui viennent pour trouble la paix dans le monde. Et à la fin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 et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi, et réponds-moi, gère ça et là dans mon chagrin, et je m'agite. À cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur. Et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au dedans de moi. Et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent. Et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais, et je trouverais le repos. Voici, je fuirais bien loin. J'irais séjourner au désert. Je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Réduit à néant, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles en font jour et nuit le tour sur les murs. L'iniquité et la malice sont dans son sein. La méchanceté est au milieu d'elle, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai, ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi, que j'estimais mon égal, toi, mon confident et mon ami. Ensemble nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne. Qu'ils descendent vivants au séjour des morts. Car la méchanceté est dans leur demeure. Au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu. Et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, et à midi, je soupirai je gémis. Et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix. Car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra, et il les humiliera, lui qui de toute éternité est assis sur son trône. Car il n'y a point en eux de changement, et il ne craignent point Dieu. Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'éternel. Et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, ô oh Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. Amen, Amen, Amen. Psaume, chapitre 35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 De l'allégresse en son salut. Tous mes eaux diront, « Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille ?» De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon ainsi pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu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 Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent « Ah, ah, nos yeux regardent. » Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice. Éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur.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 Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. Amen. Psaume, chapitre, 28. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications. Quand je crie à toi. Quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire, ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie, et je suis secouru, j'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple, il est le rocher des délivrances de son moins. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. Seigneur, nous avons besoin de toi, vraiment besoin de toi. Tu es la source de notre force et tu nous encourages de te dire toutes nos préoccupations. Apporte protection et guérison au peuple ukrainien. Montre-leur que tu es avec eux et que tu entends leurs prières. S'il te plaît, fortifie toute personne qui se sent blessée, seule ou brisée. Enlève tout sentiment d'anxiété, de peur et d'incertitude et donne-leur ta paix et ton espoir. Tiens-toi près de nous alors que nous nous approchons de toi. Au nom de Jésus. Amen. Vous avez prié avec nous à travers cette vidéo. C'est un devoir rempli, selon ce que la Bible nous demande de pleurer avec ceux qui pleurent. Aimez cette vidéo, partagez-la, et abonnez-vous à la chaîne YouTube chrétienne. Merveille aime de Dieu. Merci, à la prochaine.